Bonjour, ici Pierre Moumoun. aujourd'hui je vais vous parler de défiscalisation, un sujet qui sent le souffre et sur lequel je tiens à rétablir la vérité. J'ai donc appelé cette vidéo la défiscalisation sans polémique. Alors, de quoi, de quoi s'agit-il Vous avez souvent entendu parler de défiscalisation et trop souvent dans le cadre d'émissions de, de communication qui visaient à flétrir ce, ce mode d'action patrimonial au motif que c'est de l'arnaque. Je fais court, mais ça revient à ça. Il y a eu d'ailleurs des émissions à la, à, la à la télévision, notamment au début des années 2000, euh, une fameuse émission qui s'appelait « Les Robiens de la Colère », qui mettait en avant euh, le sort d'un certain nombre, enfin, même assez nombreux, plusieurs centaines, voire milliers, de ménage qui avait fait des opérations d'investissement dans le cadre de la loi Robien, qui était la loi de défiscalisation grand euh, public de l'époque, et euh, pour laquelle ça s'était mal passé. Euh, C'est un fait. Alors quand on analyse les choses, on, on comprend que ce soit, ce soit mal passé puisque en gros ces gens avaient tout faux, ils avaient surpayé leur acquisition, ce qui est vrai dans ce cas-là, euh, et puis euh, l'ensemble des autres euh, critères qui permettent de réussir une opération d'investissement euh, avaient tous été pris en rebours. donc il s'est passé ce qui devait se passer les opérations se sont mal se sont très mal tournées et euh, ces personnes se sont trouvées en situation difficile cela c'est vrai à partir de là et même avant ça beaucoup de personnes expliquaient beaucoup de personnes qui qui avaient à euh, voir avec le domaine de l'immobilier ancien en général euh, essayer de convaincre le public que la défiscalisation donc est quelque chose qui est tout à fait illusoire euh, et la conclusion de ces personnes était eh bien, il faut non pas faire la défiscalisation est de l'investissement dans le neuf, mais il faut investir dans l'ancien alors quels sont, quels sont les, les arguments euh, des personnes qui soutiennent ce point de vue ils sont de trois euros. Le premier argument, c'est que quand on fait un investissement locatif dans le neuf, puisque la défiscalisation, c'est essentiellement, pas toujours, mais essentiellement en, en quantité d'offres existantes, de, de type de solutions existantes, c'est l'investissement immobilier dans le neuf, eh bien, il y aurait, selon eux, un risque locatif. Le, le deuxième argument est qu'il y a. Également un risque de crédit. Alors, risque de crédit qui tient au fait que les investissements défiscalisants se font le plus souvent à crédit, car la logique est de le faire à crédit, comme d'ailleurs tous les investissements immobiliers. À ce titre, la défiscalisation immobilière n'est pas différente de l'investissement classique en immobilier. Et puis, le, le troisième inconvénient, qui est l'essentiel de leur argumentation, euh, c'est que. Euh, les biens qu'on achète en immobilier neuf sont payés trop cher. Autrement dit, on se fait arnaquer sur le prix euh, quand on achète de l'immobilier neuf pour faire la défiscalisation. Alors, ces arguments euh, sont forts, en ce sens qu'ils frappent euh, l'imagination, ils frappent également euh, la sensibilité euh, des, des personnes qui ne connaissent pas le sujet. Et puis ils ont un gros avantage, c'est qu'ils sont très faciles à comprendre, y compris pour les personnes, pour le grand public auquel ils s'adressent et qui ne connaissent pas le sujet. Alors, en ce qui concerne les deux premiers arguments, euh, ils sont exacts. Lorsque l'on fait un investissement immobilier locatif, eh bien, euh, le, le succès de l'opération, même sa sécurité financière, repose sur le fait qu'on va percevoir dans la durée les loyers que l'on a prévu de percevoir. Et dans certains cas, eh bien, il peut arriver que cette, euh, cette prévision de loyer dans la durée ne soit pas respectée, euh, mais ce n'est pas quelque chose qui caractérise l'investissement dans l'immobilier neuf. C'est un risque qui concerne aussi bien l'investissement dans l'immobilier ancien. Et euh, en réalité, c'est le risque qui tient à la conception de l'opération, parce que quand on fait un investissement locatif, il faut ne pas se tromper sur le type de logement que l'on va louer en fonction de l'environnement. Il faut également ne pas se tromper sur le niveau des loyers euh, que, que l'on va avoir, euh, ni non plus sur le profil des personnes qui vont louer notre, notre logement. Euh, et quand on se trompe dans ces prévisions-là, dans ces analyses préalables-là, eh bien, on peut avoir de mauvaises surprises, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'on investisse dans le neuf. Ça concerne donc tout autant l'ancien. D'ailleurs, ce risque de, de désillusion locative, euh, à mon sens, frappe encore plus l'ancien que le neuf, parce que c'est un secret pour personne. Les logements dans l'ancien sont évidemment moins sexy euh, que les logements dans le, dans le neuf, même si l'ancien était rénové. On sait très bien qu'on n'a pas le niveau de performance et de confort dans de l'ancien que dans du neuf, et donc les locataires préfèrent le neuf à l'ancien. Ça, Il n'y a, a pas de doute là-dessus. Donc ce risque de loyer insuffisamment payé concerne plus l'ancien que le neuf. En ce qui concerne le risque de crédit, le risque de crédit c'est la suite logique de ce risque sur les loyers puisque bien évidemment quand on fait un investissement locatif on compte sur les loyers pour rembourser les mensualités de crédit alors en fonction de la façon dont l'opération a été faite, les loyers remboursent toutes ou partie de ces mensualités et si les loyers ne sont pas au rendez-vous, on va avoir un peu de mal à rembourser les échéances de crédit. Il y a donc en effet un risque de crédit. Le dernier point, et le dernier point est, essentiel, est un point essentiel euh, qui, est, qui serait la, la survalorisation euh, à l'achat des, des, des biens immobiliers dans le neuf lorsqu'ils sont vendus à des investisseurs. Euh, c'est la grande tarte à la crème qui est mise en avant depuis le début. On comprend que ça soit mis en avant parce que c'est évidemment quelque chose qui frappe beaucoup plus que tout le reste et qui est très facile à comprendre. C'est vendu trop cher. Ah Bon bon, monsieur, ma bah bonne dame, vous allez vous faire avoir parce que comme vous êtes investisseur en défiscalisation et que le promoteur sait que vous allez avoir un gain fiscal, eh bien, il pense que vous êtes moins regardant sur le prix et il en profite pour augmenter les prix. Vous comprenez donc, il ne faut pas investir dans le neuf et, croyez-moi, il faut investir dans l'ancien. Alors, je ne dis pas que, que dans certains cas, il ne faut pas investir dans l'ancien. On va voir que qu'investir dans l'ancien a, tout, a toute sa pertinence, euh, mais ça ne se pose pas en, en ces termes. Parce que s'il si est vrai qu'à une époque, le mode de commercialisation, de distribution, de l'investissement immobilier défiscalisant a permis des abus sur les prix, aujourd'hui, depuis pas mal d'années, cela n'est plus possible. Alors je vous explique quel est le dessous de la distribution de l'immobilier et ce qu'il était dans le passé. À l'époque de ces grands scandales sur les investissements en défiscalisation, donc sur ces opérations qui entre autres avaient été vendues à des prix excessifs, il existait ce qu'on appelle, en plus des promoteurs du système classique de distribution de l'immobilier, il existait ce qu'on appelle les réseaux. Alors, ces réseaux, c'était ce des, des forces de vente extrêmement puissantes qui s'étaient constituées et qui euh, proposaient un deal aux promoteurs, plutôt aux petits promoteurs qui euh, n'étaient pas forcément euh, compétents pour bien vendre leur programme. La promotion immobilière, c'est un métier la, la commercialisation, c'est un autre. Ces gens-là euh, frappaient à la porte de promoteurs en disant "Mais voilà, euh, j'ai une force de vente qui fait 200 personnes euh, nous, votre programme de 5 logements, de logement, on est capable de le vendre en un mois. Alors pour un promoteur, c'est évidemment très intéressant puisque normalement il faut beaucoup plus de temps que ça pour vendre un programme. Et euh, plus, plus la durée de commercialisation est longue, plus ça coûte cher au promoteur et moins il gagne d'argent. Donc des gens qui arrivent et qui, et qui proposent de, de, de liquider la commercialisation en quelques semaines, de mois voire deux mois, quelques fois trois, c'est quand même formidable. Euh, seulement, euh, le discours ne s'arrêtait pas là, s'il continue en disant bien évidemment euh, il faut nous payer, euh, et nous, euh, on vous prend un, euh, un montant d'honoraires pour notre intervention qui est de 20% de votre prix de vente. A partir de là, alors je dis 20, parfois c'est 15, parfois c'était 25, hein, est, en gros, il était est, il est estimé que le, le surcoût généré par le réseau était de l'ordre de 20%. A partir de là, le promoteur bon n'avait pas 50 solutions, il ne pouvait qu'augmenter ses prix de 20% ou d'un petit peu moins parce que du fait de la vitesse de commercialisation, certains frais qu'il avait se trouvaient réduits. Toujours est-il qu'il est vrai qu'à l'arrivée, euh, les, les prix euh, vendus par ces, par ces réseaux et les prix des opérations concernées étaient plus chers que le prix normal du marché bon. l'autre façon de vendre de l'immobilier c'est la façon qui pratiquement aujourd'hui sur le marché est la seule façon qui demeure parce que bon, les réseaux entre temps plus ou moins exposé en vol euh, enfin, les, les réseaux c'est une longue histoire c'est un, un peu un thriller l'histoire des réseaux Toujours est-il qu'aujourd'hui, est il n'y qu a quasiment plus de réseau, en tout cas de réseau important, qui, qui interviennent Et l'essentiel des ventes qui sont faites en immobilier sont faites par le système classique, c'est-à-dire par le bureau temps du promoteur et l'ensemble des intervenants en immobilier neuf accrédités à opérer en France, c'est-à-dire tous ceux qui déteignent une carte de transaction immobilière, qui sont les agents immobiliers. Euh, les conseils en, en défiscalisation qui de facto sont des agents immobiliers puisque pour faire ce métier il faut avoir une, une carte de transaction immobilière euh, les conseils de gestion de patrimoine éventuellement les notaires bon, tous, ces, tous, ces, tous ces gens là euh, ont, une, ont individuellement une force de frappe dans la vente qui est quand même limitée ils ne sont absolument pas en situation d'exiger des rémunérations extraordinaires qui viennent qui viendrait euh, obéirait le bilan du promoteur et qui de ce fait obligerait le promoteur à augmenter les prix. Ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, quand vous frappez la porte d'un promoteur ou d'un euh, agent immobilier ou d'un conseil en défiscalisation ou d'un conseiller sans patrimoine ou d'un notaire pour acheter un appartement dans un programme, il faut savoir que quel que soit le, le partenaire, enfin, le, le professionnel auquel vous êtes adressé et que vous soyez a priori un investisseur ou a priori un, euh, un accident, une personne qui achète pour habiter, votre appartement sera vendu exactement au même prix. Voilà. Donc, l'histoire qu'on continue à raconter aujourd'hui, que les biens achetés dans le neuf pour faire de la, la défiscalisation immobilière sont vendus trop cher, c'est purement et simplement un mensonge. Ça a été vrai à une époque, ça ne l'est plus depuis déjà quand même un certain nombre d'années. Donc, c'est bien cela qu'il faut avoir à l'esprit. Et donc à ça, il y a, il y a deux conséquences. Mais la première, c'est que, on va dire que, que la, le principal euh, grief qui est fait contre la défiscalisation immobilière tombe. Donc ceux qui sont intéressés par ce, par ce type d'opération euh, peuvent reconsidérer leur intérêt euh, sans se dire qu'ils vont se faire arnaquer sur le prix. C'est donc quelque chose qui est, qui est essentiel. Et la deuxième conséquence qui découle de la première, c'est que ceux qui euh, conseillent, prétendent conseiller de ne pas faire la défiscalisation immobilière dans le neuf au motif que ça serait trop cher. sont soit des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, c'est facile de donner des conseils sans, sans vérifier, soit simplement des gens qui sont de mauvaise foi et qui évidemment ont une arrière-pensée d'ordre économique en ce qui les concerne. Voilà, donc j'espère que cette mise au point est claire et qu'elle vous sera utile, tout le moins pour ceux d'entre vous qui ont des projets dans ce domaine. Euh, il faut donc aller un petit peu plus loin euh, en ce qui concerne les choix, les choix d'investissement à faire entre le neuf et l'ancien, euh, parce que euh, s'il est vrai que dans certains cas euh, l'idée de faire un investissement défiscalisant dans le neuf est finalement la meilleure idée, dans d'autres cas euh, il vaut mieux faire d'un investissement classique. En réalité, ce qui fait que ça va être que c'est la première solution qui est la bonne ou la deuxième solution qui est la bonne. Ça dépend essentiellement de la situation des personnes, euh, notamment de leur fiscalité, notamment de ce que sont, euh, de ce qu'est la raison euh, finale pour laquelle ils font un investissement. Est-ce que c'est pour avoir des, re des revenus euh, maximum par rapport au montant d'investissement Est-ce que c'est pour avoir un parcours mobilier qui va être, euh, on va dire, le, le, plus, euh, le, plus, le plus smart possible euh, Est-ce que c'est pour une durée longue, pour une durée courte euh, voilà, c'est ça et puis est-ce que également euh, on a du temps euh, pour s'en occuper personnellement parce que dans le cas où on n'a pas de temps pour s'en occuper personnellement parce qu'on est par exemple une profession libérale qu'on travaille 12 heures par jour, il euh, ne faut pas s'amuser à penser faire de, de l'investissement dans l'ancien euh, parce que par définition c'est un investissement qui demande euh, sans jeu de mots un investissement personnel au niveau du temps voilà. donc on en revient à des choses qui sont finalement basiques dans le domaine du patrimoine. Euh, c'est euh, la, la situation de la personne, sa situation fiscale et la nature de ses objectifs, qui va déterminer est-ce qu'il vaut mieux faire l'investissement dans le neuf avec des fiscalisations ou dans l'ancien sans défiscalisation. Autrement dit, c'est à chaque candidat à l'investissement de savoir quelle est sa problématique et savoir quelle est sa problématique, ce n'est pas quelque chose qui si tombe du ciel, ça veut dire qu'il faut prendre le temps d'y réfléchir un petit peu, euh, sachant que décider d'un investissement immobilier, c'est un acte qui a une certaine importance dans, euh, dans l'histoire patrimoniale de ménage, et donc il ne faut pas se tromper, ni sur l'opportunité de faire l'immobilier, ni sur le type d'immobilier qu'on va faire. Pour être capable de prendre cette décision, dans de bonnes conditions, il faut également euh, maîtriser, euh, bien évidemment, euh, certains aspects de la fiscalité, puisque tout choix immobilier a un volet fiscal qui est très important, même quand on n'est pas dans un concept de défiscalisation. Euh, il faut également être capable de maîtriser... Quels sont les vrais résultats d'un investissement Parce que le résultat d'un investissement, ce n'est pas uniquement, j'achète aujourd'hui un bien qui vaut 200 000 euros, je revendrai dans 10 ans à 200 000 euros, ça, on ne sait pas. Donc, on ne peut pas déjà faire ce genre de calcul, ou dans 10 ans, à 250 000, non plus. Ou dans 10 ans à 150 000, non plus. En fait, on ne sait pas ça. Euh, donc, on va être obligé de faire des hypothèses. On va également euh, être obligé de calculer Certains ratios, les deux plus importants étant, outre le rendement locatif, c'est-à-dire que tout le monde est capable de calculer, à condition de ne pas confondre le rendement locatif brut et le rendement locatif net, surtout dans la durée. Euh, C'est une, une première erreur qui est très souvent faite. Euh, il faut également être capable de calculer ce qu'on appelle le taux de rendement interne, qui est finalement la vérité suprême en matière d'investissement, euh, pour savoir quelle est le, le, la véritable rentabilité d'un investissement. Euh, je reviendrai dans d'autres vidéos sur ce que c'est que, que cette mesure. Également ce qu'on appelle la valeur actuelle nette, qui est l'autre pendant de cette vérité suprême. On va dire que taux de rendement interne, c'est-à-dire théorie et valeur actuelle nette, c'est ce qu'on appelle VAN, ce sont les deux faces de euh, la mesure essentielle d'un investissement immobilier. Voilà. Donc on, on, on voit que la problématique dépasse très largement euh, la, la polémique euh, tout à fait artificielle dans laquelle baigne aujourd'hui la, la défiscalisation immobilière et par laquelle j'ai commencé cette, cette, cette, cette, cette vidéo. Je serai, euh, vous l'imaginez, amené dans d'autres vidéos à développer euh, ces, diffé ces, différents, ces différents points. Donc, pour ne pas manquer les vidéos à venir, je vous incite à vous abonner à ma chaîne donc en cliquant sur le petit icône vert et bleu qui y a sur votre droite. Vous passez, vous passez la souris et le bouton d'abonnement apparaîtra. Euh, et euh, bien évidemment, euh, je suis euh, attentif à ce que seront vos commentaires. Donc n'hésitez pas à faire des commentaires en dessous de la, de la, de la, de la vidéo. Euh, également, bah, likez si vous aimez, dislikez si vous n'aimez pas. Et n'oubliez pas non plus de regarder dans la description euh, j'ai mis un lien qui vous permet d'accéder à un, un, un PDF que je, que je vous offre qui est un rapport que j'ai fait sur les solutions pour défiscaliser en 2019 alors vous y trouverez euh, euh, des solutions dans l'immobilier neuf parce que ce sont les plus fréquentes également des solutions dans l'immobilier ancien qui va être rénové qui elles sont beaucoup moins connues, et puis même je vous parle de solutions qui sont hors immobilier. Donc là vous avez matière à améliorer vos connaissances dans l'immobilier, votre vue sur l'ensemble du paysage, des possibilités, donc je vous en souhaite une bonne étude, et je vous dis à très bientôt.